Bonsoir à tous. Attends, je fais un petit réglage, je suis ma caméra. Bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que votre cœur n'a pas lâché devant ce match complètement fou. Je vais prendre un petit peu sur moi, un petit peu de temps. Excusez-moi un petit peu, mais bon, il faut que je me remette de ce qui vient de se passer là. match nul du Barça, 3 buts partout. Un match complètement fou, complètement, absolument pas maîtrisé. Un match de clown, un match clownesque, un match qui est parti en sucette. Franchement, c'est assez. Ah, c'est dur. De voir l'image du Barça, on souffre. Hein on souffre. Mentalement, tu souffres. Je pense qu'il n'y a aucun, aucun, aucun, aucun supporter d'Europe qui souffre, qui a pas les nerfs aussi éprouvés que nous. là. C'est incroyable. Waouh Quelle équipe Quelle équipe Quel joueur Des... Ah ouais, catastrophique Moi j'aime pas ce genre de match-là, je déteste ça Je déteste ça moi, voir ce match-là, le Barça est encore en vie, le but, euh, le troisième but nous sauve, mais il euh, y avait largement du quoi gagner ce match-là, on a fait n'importe quoi on a fait n'importe quoi, on a vraiment pas maîtrisé le match du tout. On a senti la panique de tous les côtés, en attaque, en défense. Au milieu de terrain, ça allait encore, mais on a senti la panique et ça c'est c'est dur. Jouer comme ça, c'est pas possible. Jouer comme ça avec autant de panique que ce soit en attaque, tu fais n'importe quoi parce que tu dois marquer, tu dois pousser, mais tu te précipites es en défense. En défense que j'ai vu ce soir. Waouh! C'est l'un des pires matchs du Barça depuis très très longtemps défensivement. Depuis le 8-2. Franchement. Franchement. C'était une. Pff. Horrible. Défensivement horrible. J'espère que vous allez bien. J'espère que, euh, que vous avez. Comment dire Que vous avez supporté mentalement un tel spectacle. Parce que franchement, c'est compliqué. Là, j'en veux à Charlie parce que. Bah, après, tu as envie de dire on a des blessés, mais la composition euh, m'a fait, fait du mal. Tu as envie de te dire ok. Ok, on a tenu 45 minutes, intéressante. Le Barça fait 45 minutes. Franchement intéressante. On arrive à la mi-temps, on est bien, on est bien en place. Mais comme je dis souvent, c'est impossible pour des mecs comme Piqué de tenir 90 minutes. Euh, 90 minutes sans faire d'erreur. Et là, il a fait euh, plusieurs boulettes énormes. Énormes. Ah Gérard Piqué, quel joueur de merde Mais.. Horrible. Ce que j'ai vu ce soir c'était horrible. Franchement. Je crois que j'ai pas vu aussi, aussi mauvaise prestation défensive du Barça euh, depuis le 8-2. Hein. Franchement. Depuis le 8-2, j'ai jamais vu ça. Ah c'était vraiment horrible. Et, Waouh. On n'est pas éliminé encore, mais on est presque éliminé. Euh, on verra dans deux semaines le match face au Bayern Munich. Il faudra gagner là-bas. Enfin gagner euh, à Barcelone. Et euh, j'espère que j'y crois très peu. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du match de dimanche. Mais qu'est-ce qu'on qu qu a gâché Je suis en train de revoir les buts là à la télévision, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment Gérard Piqué, 36 ans, tu me fais ça, là Tu couvres le hors-jeu. Quel bruit. Tu couvres le hors-jeu. Et tu ne te défends absolument pas. Tu ne regardes pas derrière toi le joueur dans ton dos. C'est insupportable. Je ne veux plus revoir ce Piqué, là. Franchement, mettez n'importe qui en défense centrale. N'importe hein. qui, mais pas Piqué. Allez prendre un, un défenseur de l'A-B de la baie, du Barça-B, mais là, ce qu'on a vu ce soir, franchement, de piquer j'en veux plus, moi. Je, je peux plus. imaginons Imaginez, on perd ce match-là, ça aurait été le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions, terminé sur ça, là. oh là là là là. Non, je veux plus le voir. Je veux plus le voir, ce mec-là. C'est un assassin. Un assassin. Il a Déjà qu'on était assez stressé au début du match, mais là, il a fait en sorte que toute l'équipe soit contaminée par sa fébrilité. Et c'est dommage, parce qu'il y, y, y a plus de bons joueurs côté Inter, hein. mais il y a quelques joueurs du Barça qui ont fait un match plutôt intéressant, comme Cavie et Pedri, même Bousquet, j'ai envie de dire, qui fait quand même l'erreur sur le deuxième but, avec sa perte de balles nonchalantes. Hein euh, mais tu n'as pas envie d'en parler. Tu pas envie d'en parler. Il y a eu trop de mauvaises choses ce soir. Trop de mauvaises choses. Ça a été une performance, franchement, un peu indigeste, indigente. Il y a trop de choses qui ont été, qu on été mal faites. La rigueur, en fait. La rigueur de la Ligue des Champions n'a pas été au rendez-vous du tout. Offensivement, défensivement, quand je vois le match de Rafinha ce soir. Certes, il fait une passe intéressante pour euh, Sergio Roberto Roberto, sur le but de Dembélé. Mais ton match, c'est une honte c'est une honte. Le nombre de centres que tu rates, de coups de que tu rates. Et là, on parle du coup de, de pierre. Tu as le temps pour te concentrer, être rigoureux dans des détails qui, sont, qui peuvent avoir, qui ont une importance fondamentale. Waouh. Voilà. Horrible. Horrible. De voir ça, ça a été horrible. Donc, le Barça va devoir se taper. va devoir battre absolument, du coup, le Bayern Munich... En 15 jours, ça nous laisse un petit peu de répit, j'ai envie de dire, d'ici euh, euh, ouais, 15 jours. Parce que si on avait été éliminé là, là, là, ce 12 octobre-là, ça aurait été compliqué, le Classico. Là, j'ai un petit peu d'espoir pour le Classico, mais pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Kessie aurait fait du bien. Mais Kessie, n'a pas fait un bon match. Hein. Je suis désolé, hein. il m'a déçu, moi on est vraiment déçu. On n'est plus maître de notre destin, bah ouais. C'est le problème, c'est le problème, c'est que il faudrait battre le Bayern Munich espérer un faux pas de l'Inter face au Bayern Munich et encore même pas. Je crois que si y a match nul, ça passe pas. Hein. Là, ils ont trois points d'avance l'Inter par rapport à nous. Donc si on gagne à plus de... si eux ils gagnent à plus de zen Ouais, on prend les six points. Et en espérant que ça suffise. Que eux ne prennent pas du coup euh, les quatre points à voir. Ah, ouais, ouais. Baldé devait titulaire ce soir. Ah là c'est je comprends pas comment Chavit peut nous mettre une défense comme ça espagnole avec euh, piqué, piqué qui fait 90 minutes. Oh là là. 90 minutes pour piquer. Oh là là. Bon, les frères, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Posez vos questions, je vais vous écouter et puis vous répondre un petit peu avant d'aller faire ma, ma vidéo YouTube. Euh... Après les frères, on parle de charge centrale, il y avait des blessés, il y a encore des blessés, on a perdu Araujo, Koundé, tout le monde. J'espère que face euh, au Bayern, euh, euh, on, va, on va pouvoir mettre une défense décente, dans l'idéal Christensen et Koundé, j'y crois, j'espère. Parce que voilà. Et, euh, mais franchement, là, je ne veux plus le voir, moi. Piqué, je ne veux plus le voir. Chavi doit partir, non, franchement Xavi non, parce qu'on est premier du classement les frères, on est en Liga, on est... il ne faut pas casser la dynamique, le travail il, il prend du temps, et Xavi il a des idées, donc pour l'instant non, pas encore, là il euh, y a trop de joueurs qui vraiment le soutiennent, qui sont derrière lui, moi je, je, je, je... pour l'instant je continue à le garder, parce que si tu enlèves tu mets qui, c'est ça qu'il faut se dire aussi, si tu enlèves tu mets qui. Après, je comptais sur Xavi pour un petit peu apprendre de ses erreurs, ses erreurs, ne pas être frileux comme il a été en ne mettant pas Baldé. Parce que vraiment, tu te prives de plein de choses en mettant pas, en, mettant, en faisant une défense comme ça, là. Assez facile, hein Quand tu as une défense solide avec Koundé, Alaojo et tout, bah oui, tu ne mets pas Baldé parce que tu te dis, bon, on va compenser le manque d'expérience et tout, mais là, fallait le mettre. Et surtout, voir piquer jouer 95 minutes, franchement, ça m'a fait de la peine. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. C'est terminé. Ah ouais. Eric Garcia, bon, il prend le bouillon sur le deuxième but. Mais bon, c'est l'auteur martyr les en face. Hein. Euh, Bousquets. Bah, Bousquets, écoutez, que vous dire Qui aurait pu s'en sortir avec un bon match. Mais l'erreur que tu fais sur le deuxième but, c'est symbolique de Bousquets. C'est vraiment la nonchalance. Nonchalance extrême. Manque de sérieux. Tu es supposé être le milieu le plus expérimenté. Du, du milieu de terrain et tu nous fais ça. Qu'on un but, c'est. C'est. C'est symbolique de Bousquets. C'est vraiment symbolique. Comme par hasard, on est. Les trois buts qu'on prend, c'est Bousquets, pitié, pitié. Comme par hasard. J'ai envie de te dire, mais. C'est scandaleux. Franchement, c'est. Ah oh là là. Ah oh là là. Mon dieu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Euh, la pire défense centrale. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on l'a vu, là, ce soir J'ai envie de dire, on prend trois buts. Hein, mais l'homme du match, pour moi, c'est hein Ah, Clairement, les frères. Franchement, euh... franchement, ouais. 25 tirs, 11 cadrés, c'est beaucoup. Hein. 25 tirs, 11 cadrés, ça fait une grosse différence de tirs cadrés déjà. Mais ouais, c'est comme ça. Ah, je suis vraiment outré. Que dire de plus hein. Le match qu'on a eu ce soir, c'est horrible. horrible. Sergio Roberto a fait un bon début de match, mais ensuite il, bah, il s'est beaucoup dépensé. Donc, euh... Les entrées n'ont pas été bon. Hein. Fati, moi, je le trouve surcoté, les frères. Je vous dire dis clairement, je trouve qu'il n'a rien de spécial, ce mec-là. Je trouve qu'il n'a il, il a pas grand-chose de, de spécial, Fati. Après, bon, le, le fait que le match euh, part en sucette, ça oblige un petit peu les entrants à faire quelque chose. Et ils n'ont rien apporté. Il a un petit peu percuté, un petit peu, deux, trois, trois fois, fati Mais je trouve qu'il n'a rien de spécial. Alors, des, des mecs comme Rafinha et Dembele, déjà, c'est pas des craques ultimes. Parce que Dembélé, il fait un match euh, à la correcte. Hein, correct, on va dire. Même plutôt bon, je mettrais un peu plus de la moyenne s'il avait une note à mettre. Mais, euh, c'est pas non plus la folie pour ce que veut le Barça. Et, euh, et en dessous, euh, c'est léger. Alors, que dire de Ferran Torres, c'est encore pire. Ferran Torres, franchement, c'est encore pire. Donc voilà, ça va être chaud pour Xavi. Hein. Là, ça va être très chaud parce que le Mercato... Euh le Mercato, il l'a eu. Et si on passe en huitième de finale, franchement, si on passe pas, ça va être, c'est un petit peu ce qui nous attend. Si on ne passe pas, ce serait logique. Si on passe, franchement, c'est un miracle. Un miracle. Et je finirai là-dessus. Parce que, franchement, vivement, le, on verra le Classico. Hein. On verra le Classico. Euh, ce n'est pas mort, mais bon. On verra le Classico. Là, je pensais vraiment que je me disais que si, pour le Classico, pour gagner le Classico, il fallait absolument gagner ce soir. Là, c'est pas fait. Donc j'ai envie de dire, euh, on verra, on verra, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, la dynamique, le contexte, psychologiquement comment les joueurs sont aujourd'hui. On verra. Et euh, si on passe par miracle, on repensera euh, fortement à ce troisième but du Barça qui nous sauve et qui nous maintient en vie. Je peux pas imaginer que Marseille soit en huitième de finale et pas le Barça. Ça me semble incroyable. Eh bon, allez, à très vite les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous dimanche pour Classico. Ciao.